Biogarant présente ma bouteille. Ma bouteille est innovante et réutilisable. Grâce à son bouchon pilulier astucieux, je prends mes médicaments où je veux, quand il le faut. Et je m'hydrate en toutes circonstances. Et ça, c'est essentiel. Avec ma bouteille de Biogarant, je pense à ma santé et cerise sur le gâteau, je contribue à lutter contre les plastiques à usage unique, destinés aux patients chroniques et disponibles gratuitement en pharmacie. Ma bouteille, ça fait du bien. Biogarant, chaque jour, agir pour la santé.